Paris-Damas, c'est de la bombe. Paris-Brest, un délice. Paris-Milan, c'est la saucisse. La saucisse de Milan. Non, de Bruxelles. Putain, de Bruxelles. Merde.